Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est <rire> en Fusion. Aujourd'hui FAQ et on va commencer tout de suite avec une question Alex Levent Nati ou Dopé Dopé Ah ouais Oui dedans lui Son sera Bruno le fourni Je pense que ça a donné la vidéo là si ça commence comme ça <musique> Vas-y, on va essayer de trouver une bonne question. Tiens là un petit peu la caméra. Quand tu trouves la question. Euh, on ne sera pas dans la voiture, hein, à à la vidéo. Ouais. Mm -mm. Juste là, on doit aller au basket. T'as entendu C'était quoi la musique J'avais déjà un penchant pour l'oseille. Tu Pour pouvoir refaire un, un peu, peu tout ce que, que j'aime. Oui, on veut notre fit. Ta diète. Diète et taux de protéines et de glucides. Bulky qui d'aller. <rire> Non, en vrai, ma diète, elle est composée majoritairement de protéines. Lui, s'il pouvait faire le régime paléo, ouais, si paléo c'est ce qu'il ferait. Si j'avais l'argent, je mangerais que de la viande. Voilà. Et moi aussi, oh. hein, c'est pareil, les en gars. Par hein. matin, midi, soir. Mais non, du coup, non. En général, ouais, mon repas, ça va être 300, voire même 350 grammes de poulet ou de viande hachée. Ah, y'a abuse. Et euh, 100 grammes de pâte crue avec un peu de légumes. C'est full viande, à bloc. Je préfère avoir trop de protéines que pas assez. Moi, protéines en masse, 1,8 fois mon poids de corps. En sèche, 2,2. Et euh, je mets toujours beaucoup de glucides et en cure En masse et beaucoup de lipides en sèche. Et en cure, complète prot. Allez hop. On change de question. <rire> Euh, une idée de collation juste avant une séance sans complément. Il est au 20,64. Moi j'aurais dit euh, beaucoup d'énergie, donc euh, des tartines de beurre de cacahuète. Ça peut être lourd, deux un sandwich, pas un complet beurre de cacahuète. Comme ça t'as beaucoup de lipides, beaucoup de calories. Pas bah, de prot. Normalement si tes repas sont assez bien calculés, t'en as pas besoin en pré-workout. Et des pré-workout QNT. C'est important, c'est comme ça. avant l'entraînement, c'est comme ça. Bah tiens, ça je sais que ça va t'intéresser. Est-ce prévu d'autres t-shirts fitness fusion Ah C'est une très bonne question. Bon déjà, on va être honnête avec vous, on vous l'a déjà dit. Mais il y a sûrement des nouveaux sur la chaîne. Les t-shirts qu'on a fait, c'est pas de la qualité les gars. On vous les a fait juste pour que vous puissiez nous soutenir. Donc ça veut dire au lieu de nous faire des dons sur YouTube, vous achetez euh, les t-shirts. Au moins, vous n'avez pas rien. Après... Il Tue quand même le slogan, il tue, entraîne-toi jusqu'à ce qu'il de toi. Euh, franchement, ça défonce, mais en tout cas, c'est sympa de, de les avoir achetés, sachant que c'est pas de la qualité. Bien le ça, chance, ça, <rire> ça nous aide beaucoup. Je vais pas les manger, <rire> la manger comme tu penses que je vais la manger. Mm. Mais nous, notre but, c'est de créer notre marque de vêtements. Mais le problème, c'est qu'il faut des sous. Donc pour l'instant, on a d'autres projets pour euh, essayer d'avoir un peu plus d'argent pour justement démarcher les usines. Bon, en attendant, vous pouvez acheter ces t-shirts-là qui nous aident beaucoup pour, euh, pour Fitness Fusion. Donc là, bientôt, il y a les programmes PDF qui vont sortir. Il y a aussi euh, un projet, mais on peut pas vous en parler tout de suite. Donc euh, on va passer à la question de là. Viens voir ici. Wesh Mais le mur à la bosse c'est trop, frère Oh non, le miroir là-bas, c'est... Viens ici. moi le que viens. Allez hop. Euh, Vico My Pimou, TRT Oui. <rire> Alors, on va faire une série. Vas-y, donne-moi une vraie question. Zamzam94, des photos de vous juste avant de commencer la muscu ah, bah, Qu'est-ce qu'on qu disait dans la vidéo qu'on a tournée tout à l'heure bah, Moi, j'en ai déjà mis sur Insta, mais j'en ai encore quelques-unes de côté s'il y a besoin. Je faisais euh, 72 kg 1m114 abdos apparent sans muscu. Donc, je partais d'une base, euh, ça va. de là c'est Dieu qui donne. Avant que je te pose la question, tu vas faire quoi là euh, 5 531 hein, toujours. Je Et là il y a un. 135. Ouais du jus. Une règle. Ouais c'est ça. <rire> <rire> <rire> Dis-moi. Donc on a une petite question de Dylan 971 Z. Ah je connais lui. Voilà, toi tu connais, je <rire> m'étonne pas de toi. Vous avez pas peur de vous lasser de la musculation un jour Non, en fait, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que si on en fait depuis autant d'années, c'est parce qu'au début, on était très motivé. Quand tu débutes quelque chose, tu es très motivé. Euh, tu vas acheter euh, tous les, les nouveaux habits, tu vas acheter une dernière, euh, les dernières baskets pour aller à la salle pour être bien beau, le dernier débardeur, tout ça. Mais ça, ça dure un mois. Après, c'est juste l'habitude qui te fait continuer. Nous, on est habitués maintenant à bien manger, bien s'entraîner. Et surtout, on sait pourquoi on le fait. On a chacun sa propre motivation, mais moi, je sais pourquoi je vais à la salle tous les jours. Pour les stéroïdes pas vrai. <rire> Allez, fais-nous voir Après je fais du curl hein. Allez Pousse Pousse Easy j'ai pas envie de la faire hein. Elle est montée facile hein Moi je dis 145 hein. Taras c'est 5-3-1, c'est une rep, on va pas à l'échec. Si je pouvais en faire deux, j'allais en faire deux, mais là je suis à l'échec donc... On se rapproche de la fin dans 5-3. Hein. J'avais fait 140 chez SolidMac. ça va être dur de faire plus. Hein. Pimousse, viens voir. Il m'obéit. Un fit avec le Corona Gym ah, je sais pas, peut-être. Hein. Peut-être, euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on sait pas. Hein. Allez, donne non, date. Non. Normalement, du 25 au 28 avril, on a déjà réservé les billets. On est, euh, on est quoi On est en mars. Ça veut dire dans un mois pile, on va acheter le Corona Gym. On va aller, aller s'occuper de montrer euh, c'est qui le vrai patron du bench déjà dans un premier temps parce qu'il y en a là-bas. Il y en a, il y a des bonnes perfs, qui m'énervent. Et euh, voilà, on va aller faire quelques petits jeux sympathiques et on va se mettre tout nu. On va finir tous tout nu en 30, de... ça va être incroyable. Hein Alors, je vais profiter que tu fasses ta série. Je réponds pas pendant. Si Bah, tiens, ça, ça a l'air pas mal. Attends que t'as fini, je te pose. Vas-y, dis-moi. Est-ce que la L-Carnitine est utile pour perdre du poids Pourquoi tu mets des questions nulles comme ça Est-ce que vous vivez exclusivement de YouTube et du coaching bah, Pour moi, oui. Je fais coaching à domicile et YouTube. Ça me permet de, de voyager. <rire> Mais c'est pas avec YouTube qu'on vit en tout cas. Mais est-ce que tu es YouTuber entrepreneur, parfois, à peur <rire> Un petit peu, un petit peu. Comme un petit peu. <rire> euh, et puis Mousse il vit exclusivement de YouTube. Pour l'instant. Il a sa chaîne Gaming et Fitness Fusion. Et moi, je vis exclusivement du coaching et de... YouTube entre parenthèses, parce que sur Finesse Fusion, on arrive à, à gagner de l'argent, mais pas assez pour se verser un salaire. Donc, n'hésitez pas si vous voulez nous aider, code de réduction chez QNT. Si vous voulez un petit programme, on s'en YouTube sur www.finestfusion.fr. Et puis avec ça, nous, on réinvestit tout l'argent pour euh, faire du très bon contenu dans la chaîne. Et pour conduire Ça ne peut pas le net. <rire> C'est bipé, dommage pour vous. <rire> Je peux te poser une question Ouais. Alors, de Cassandra, non, de Cass MNT, à quand une vidéo avec un abonné, mon copain est fan de vous Pour une fois que c'est une femme qui commente, ouais, ouais. mais quand c'est une femme, c'est son mec qui est fan de nous. Ouais, bah ouais bah forcément après, t'as vu les animaux aussi Bah je sais pas, hein. peut-être, euh... on sait pas, hein. peut-être genre, euh... peut-être genre euh, comme ça, il y a des gens qui vont venir taper à ta porte pour euh, venir s'entraîner avec ton copain un jour, on sait pas. Hein. Imagine comme ça, la semaine prochaine, tu vois deux, deux gigolos comme ça qui viennent pour s'entraîner incroyable Encore ah ouais, Encore sur le même exo frère C'est pas grave, vous fais moi, mieux. je vais faire des saltos dans la cour, c'est mieux. Muscu à 16 ans vous conseillez En vrai si euh, si c'est bien fait, bien sûr que oui, t'as pas de raison de pas faire de musculation, du moment que t'abuses pas en mode tu fais pas des 7 séances à fond deadlift quoi, tu t'arraches pas ta race des 16 ans tu fais trois full body par semaine, tu construis une base de furieux pour quand tu seras grand et ça, ça fait rien sur ta croissance, au contraire je dirais même au contraire tu vas libérer encore plus de testo. Garde la rapette, qui sort de, chez, de ton garage avec du matériel qui coûte cher. <rire> ça coûte pas cher, ça, j'ai payé que dalle. Non, mais c'est l'avantage de s'entraîner dans un home gym, quand même. On va faire ça dehors. J'ai une question pour toi. Vas-y. Quand est-ce que t fait un maxi-bulk bien fait Je crois que je les ai trop influencés, là, dans ma manière de faire. C'est quoi la question <rire> Bulk, euh, non. Dès que je suis pas sec, moi, ça va pas, les gars. Déjà, là, je me trouve gras. Donc, euh, peut-être, hein, peut-être un jour, je me dirais, allez, faut manger, faut manger. Mais à chaque fois, on prépare des projets, on doit être sec. Et du coup, je repars en sèche. Genre là, on a les photos pour les programmes PDF. Je vais pas là y aller en bulk, hein, les gars. Si on veut vendre des programmes, faut être sec, c'est tout, c'est comme ça. Donc, on va rester maigre. <rire> Vivic 561, vous êtes banni de toutes les salles Basic Fit ah ou seulement une seule. Ah en voilà une question de bon augure. Messieurs de chez Basic Fit pour qui nous avons fait de la pub de manière gratuite en disant que la salle à Basic Fit 40 était excellente. Alors comme ça on bannit des, des gens de la peuplade comme nous. On fait de la bonne pub et sous prétexte qu'on vient en Mario et qu'on fait voir notre Zizi dans la salle, on nous bannit, c'est ça qu'on fait. On n'a pas montré notre Zizi. <rire> Non, donc ouais, on a été banni complètement de tous les basic fit sous prétexte qu'on leur fait une mauvaise publicité dans la vidéo euh, Mario et Luigi. Donc, je me permets de le dire ouvertement, c'est pas grave, on n'a pas besoin de vos salles qui puent la merde. Vous avez du matos de merde, on va aller ailleurs, il y a pas de problème. On sera très bien accueilli à One Fitness Tamaden par exemple, qui nous ont ouvert les portes. Fitness Park qui nous ouvre les portes quand on y va, ils nous font pas vous allez rentrer, allez-y. Voilà, pas besoin de basic fit, c'est des salles où il y a 90% de merguez, c'est bon de toute façon. On est fatigué des machines Matrix aussi, c'est tout. allez vous faire basic fit, voilà. dire les termes maintenant. On va... On va dire les termes maintenant. Est-ce que vous serez au salon du body fitness bah oui. Vous êtes le futur du game. Mais là tu filmes mon Non je filme vite fait ta non ça va Salon du body fitness On sait pas quand est-ce qu'il aura lieu Mais on y sera c'est sûr Ça fait des années qu'on attend ça On avait fait le premier euh, Lorsqu'on avait euh, Le premier Le premier Le bon ch'ti je, je suis ch'ti euh, <rire> On avait 2000 abonnés je crois sur Youtube Donc euh, c'était rien du tout Et on avait hâte de faire euh, le salon l'année suivante Mais c'était fermé L'année d'après aussi Cette année si on y va C'est vraiment là qu'on va voir Si on a une réelle influence dans le feed game On va voir si les gens ils nous reconnaissent Ça ça, ça va être bien sympa Ça va être incroyable ouais. Incroyable je vais Moi j'ai pas hein. à réaliser Tu vas plus hein. Il a déjà fait des salons gaming. J'ai déjà eu l'habitude qu'on l'appelle, tout ça, moi dans, dans les salles, fitness park, de fit, les gens ils commencent à nous reconnaître. J'ai hâte de voir ça. Euh, c'est parce au que salon. Vous, vous savez pas le brave que c'est lui hein Les <rire> mecs qui vont venir faire des photos, c'est ah. lui qui va se chauffer à faire des photos avec les abonnés. Hein moi je me tiens en vidéo les gars. <rire> <rire> Mais si la bête elle sort vous êtes finis. En <rire> fait <rire> parce que moi j'ai une question aussi, comment tu le prendrais L'abonné il vient. On est sur un stand, il dit, oh c'est fitness fusion Kimous, on peut faire une photo Il prend sa photo après il s'en va. Les gars, ne faites jamais <rire> ça. Mais vraiment, si vous tenez à la vie, ne faites <rire> jamais ça. <rire> et genre, tu lui cours après, tu dis, ben moi, il dit, non, toi tu pousseras la merde, dégage. Mais <rire> t'allais Je pense qu'on parle. De <rire> <rire> toute façon, on va fusionner. On va fusionner, puis moi, bon, c'est moi, comme ça, il n'y aura pas de soucis. Ce serait tous les deux en même temps. Prochaine question de Seb. Quel est le feat ultime que vous aimeriez faire Body time. Direct. Body time. C'est les boss de fin, une fois qu'on a fait Body Time, on ferme la chaîne. C'est Ça veut dire que c'est fini. Mais ça, c'est pour nous. Je pensais que tu l'aurais dit pour moi et je pensais que pour toi, tu aurais dit un autre. Body Time, c'est... C'est la consécration. Pour moi, c'est eux les boss du Fit Game, tu vois. C'est les entrepreneurs par excellence. Pour nous, oui, parce que c'est eux qui nous ont motivés. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu passes pas sur une vidéo des d'Essan, t'es pas reconnu leur Oui, mais à l'heure d'aujourd'hui, qui est un véritable entrepreneur qui a réussi à faire vraiment de l'oseille dans le fit game qui a cette étiquette de patron, tu vois. C'est des patrons dans leurs vidéos, tu vois que c'est des businessmen, c'est pas des mecs de la musique, c'est des businessmen. Tu regardais ça, non, OK, c'est bien image de motivation, musculation et tout. Mais qui quand je dis fit game, YouTube, qui fait image au de réussite Réussite générale financière, physique, famille, tout, qui englobe tout qui Tu vois, je Voilà. Il a pas encore d'enfant, Thibaut chef. donc j'irais plus body time. C'est vraiment ouais, vie ouais. de famille, tu regardes papa musclé, ça donne envie, tu vois. Sa vie, elle donne envie, gros. Ouais, Pimou, c'est quoi ta deuxième passion Je sais pas, peut-être le gaming. Hein. Je pense que ça se voit. Les hein. <rire> ouais, gens voient des vidéos dans la pièce, là, ils se posent pas de questions. Ils ne se disent pas, ils ont beaucoup d'ordinateurs pour euh, juste euh, du coaching. Tiens, le couteau à 1000 euros. Fais-moi ton couteau à 1000 euros. C'est ça que tu le couteau non c'est ce qui est sur le jeu ça. C'est des ah, petits ah, pixels. Eh ah, ah, ah. je vous écoute plus, plus les gars. Moi je suis dans ma game là. Ah oui. J'ai une petite question. T'as dit quoi Enlève une oreillette, j'ai une question pour toi. Frère, j'entends rien là. Enlève une oreillette ou je vais te. Wow oh. Voilà Une seule, une seule, tranquille, ouais. ah, y alors, on a Oliveira qui demande expliquer les meilleures méthodes ou Tips pour prendre de la force autre que le 5 x 1 ou le 5x5. Il y a quoi d'autre que tu peux faire prendre de la force en soi Regardez Fitness Fusion, tous les mercredis les gars on sort des tutos sur la muscu, des conseils, des astuces. Pour ça il faut juste activer la cloche. Ouais. Il y avait dit quoi Il y avait dit à part le 5-3 ah, et le 5x5. Après hum. il y en a plein d'autres, on parlait beaucoup aussi nous de la potentiation, les ouais. gars ça marche bien. Top 7, euh... il y a plein de choses à faire. Tout a été fait sur euh, sur YouTube de toute façon. Si tu veux de méthode force, tu as juste à taper euh, méthode force, tu vas trouver quelque chose. Euh, mais nous, en tout cas, le mercredi, on, on parle beaucoup de tout ça, donc n'hésite pas à venir euh, les mercredis sur Finesse Fusion. Chauffe-toi, chauffe-toi. Chauffe-toi. Chauffe-toi. <rire> Je fais n'importe pas, quoi <rire> <rire> Bon, la question-là, elle tombe bien. Est-ce qu'un jour, Pimous va savoir jouer au basket Ça fait bien longtemps que je l'ai joué au basket. Prends ça, avant que je passe le ballon à DJ, pour qu'il nous fasse, il vous fasse quelques petits dribbletards, euh, Stephen Rio, Curry. <rire> Est-ce que je me suis amélioré en vrai depuis la vidéo qu'on avait fait En vrai, j'ai mieux quand même. Attends, regardez-moi ça. Il bah, y a une question d'ailleurs encore là-dessus, Team B. Euh, Pimous, tu penses que tu éclates PJ et Newton au basket euh, PJ, non, Newton, je le, je le matraque. <rire> Newton, je le matraque. Je l'éclate, il arrive comme ça, je viens. J'ai envie, je dis tiki, tiki, hop, hop. Et où Et hop, en plein dedans. <rire> yes <rire> Newton, t'as toutes tes chances. <rire> Et lui, il n'y en a aucune. Bon les gars, je ne vais pas vous montrer le talent, je vais vous montrer le talent. En attendant des retours dunks de Newton qu'on n'a jamais vu, c'est bon. Hein. Alors... Oh la question, frère! Ah, ça y est, j'ai une bonne question! Vas-y, mais pour l'instant, je suis sur un 2 sur 2. Hein. Ouais, ouais, mais on s'en fout de ça. En match, bizarrement, t'en mets aucun. Comptez-vous faire un Strange Foire version France? Elle est rentrée, toi. Ouais, elle est Ok, on garde ce plan. Stéphane Riocule. Euh, <rire> un Strange, et en plus, elle revient dans mes pas. Strange Foire. Ouais, c'est le but. En fait, on, euh, quand on a lancé euh, jeu de loi, duel de testo, tout ça. On n'avait pas encore vu euh, la chaîne YouTube Strange War. Moi je connaissais. J'aimerais bien que la chaîne elle, évolue dans ce sens là, où, euh, avec des jeux plus fun que body quand même. Parce que Strange War c'est vraiment musculation, bodybuilder. Nous on veut ramener du côté fun, c'est pour ça qu'on mixte un peu avec les jeux de société. Vous verrez, il y en aura d'autres qui arrivent. Je vous montre. On va finir même comme ça. Okay. Prochaine question, Est-ce que Didio bat Pimous à la bagarre Non moi bah, je suis opposé au niveau de l'herbe au pire. Ouais. Qui est le plus fort entre Pimous et Dijo au bras de fer <rire> Mais non pas la bagarre encore <rire> <rire> Oh les coups en traître, j'en reviens pas <rire> Vas-y on ira dans le salon après l'affaire. Au bon, bras de fer Non. Tu vois je te dis pourquoi je le ferai pas J'ai vu trop de beau. bras disloquer. Ah ouais. C'est en plus, en fait c'est pas le gage de force, c'est beaucoup une technique. technique ouais. Ouais. Quels sont vos objectifs physiques? La FF va péter le fit game en 2022, oui, monsieur. Ça, on aime ça. On aime les gens qui croient en nous, qui commentent, qui soutiennent. C'est ouais. gratuit, les gens. N'hésitez pas à la chibouette shape, hein. toujours être plus énorme et plus sec. Fini le côté athlétique maintenant. On... Bah, moi, on, perso, est des bodybuilders. Ouais, on est dans le fitness <rire> Donc, maintenant, faut être gros, musclé, sec. C'est fini d'être footballeur, basketteur, ah, c'est. Si moi je suis basketteur. Non, faut arrêter. C est, c est... Il croit, il va signer en NBA. Il est non, j'ai jamais autant kiffé un sport. En fait, je retrouve dans le basket ce que j'ai retrouvé dans le breakdance. Parce qu'en fait, t'as trop eu l'habitude de faire des sports solo. Ouais. Sport co, foot, basket trop, et tout, c'est énervé, hein, ça n'a rien à voir. Et en plus c'est du cardio, mais tu te sens pas courir parce que t'as un ballon, c'est un jeu, c'est amusant, tu vois. De toute façon, regarde, pour les gamers qui nous suivent, je vous le dis, les sports co, c'est comme les jeux vidéo mais dans la vraie vie. C'est ah, pareil. C'est es... pareil. Ah bah. C'est les jeux vidéo mais dans la vraie vie. T'as ouais une équipe. T'as un objectif, il faut mettre des points. C'est comme Counter-Strike. Il vient d'ouvrir les yeux sur le monde sportif. Incroyable. <rire> au break, c'était pareil de façon. Mais objectif, moi, j'aimerais bien rester entre 82 85 kilos pour être performant au basket. si je compte m'inscrire dans un club. Oh, C'est Pratiquant en loisir. C'est léger quand même pour toi, 82, non Je sais qu'en fait, en faisant du basket, je vais perdre un peu de masse musculaire. Donc à 82-85, je vais être très propre. Mais pas sec sec, mais très propre, tu vois ce que je veux dire Moi, ton physique. Mais je, je reste très bien. Ton physique, je le kiffe à 85, 86 kg. Ouais, je le hein. sais, 80... comme à On c'était 85, 86, c'est ça. Moi, s'il faut donner des stats, 80, 80 kg sec, ce serait lourd. Très bien chargé comme il faut. Hein. <rire> ça ferait un beau taille plus 10, les gars. C'est bien bizarre. Hein. Ce serait le moment de sonner la cloche. Ouais, tu... J'ai bien longtemps qu'on l'a sonné. Hein Hein, hein Trois séances par semaine, ça peut suffire pour progresser Largement. Ouais, largement. Hein. Bon, faut savoir que tous mes clients à domicile, ils sont au poids du corps. Enfin... On a aussi un peu de matériel, des altérés réglables et des élastiques, donc je ne vais pas dire quoi du corps. Mais ils sont à domicile, trois séances par semaine, ils progressent. Trois football dix 10 semaines, ça fait des merveilles. Hein. Moi je dis toujours que deux c'est le minimum de toute façon. Après ça dépend de vos objectifs. Ah, hein. Puis même les gens ils disent est-ce qu'on peut progresser avec trois séances semaines Mais si tu pars de 0 séance semaine, même avec une séance semaine, ouais, tu vas progresser en fait. Ça. Tant que tu fais mieux qu'avant, tu peux que progresser. En fait le, leur question quand ils te demandent ça, c'est surtout. Est-ce euh, que... que je peux avoir un vrai physique ouais. avec euh, 3 séances semaine Oui, tu et peux avoir un vrai combien physique. Combien de temps ça vous prend de... Tu peux. Des questions non, bien bien cherche la merde hein. qui gère le plus de meufs entre vous deux il y en a ni l'un ni l'autre <rire> aucun des deux frères. on est ouais. maquillé de chez elle te poser des questions un petit peu, peu solide là, Mike. qui dit que ça bang frère ça y est hein. Mais fous, il y a est dit ça. que tu bengues à mort à <rire> <rire> ah, la question là à à quand les 200 pour pimousses inchallah un jour hein.